Bonjour à toi, chers spectateurs. À Valonia, l'étrange voyage ou Strange Worlds de Queen Guyenne et Don Hall. Ah c'est le Disney de Noël, sauf qu'il est même pas en salle. Et ça me fait de la peine. Avec Renan, on n'arrête pas de le dire, de toute façon, à chaque fois qu'on parle de Disney, d'ailleurs j'ai une petite pensée pour lui qui ne peut pas être présent là pour cette vidéo, mais ça se fait de plus en plus de la peine de se dire qu'on se retrouve à regarder ça chez nous et.. Ah. Même pas ressentir un petit truc, à juste se dire qu'on est en train de regarder un film d'animation qui va potentiellement se perdre dans la masse, alors que ça devrait pas être le cas, quoi. C'est le Disney de Noël. Ça devrait avoir une saveur un peu particulière. Le résumé, pour faire simple, les Clydes sont des explorateurs dans l'âme. En tout cas, c'est ce que le père de cette famille, Jaeger, se persuade d'être avec son fils, Searcher. Alors que lui semble absolument vouloir quitter leur ville à Valonia, Searcher veut l'aider à progresser. Et C'est ainsi que les deux hommes vont se séparer. Ça marche mais ça, il n'y avait rien à prouver. Évidemment que ça marche. C'est un Disney, c'est en plus réalisé par la même équipe qui était derrière Raya et Encanto. Donc à partir de là, le film fonctionne. Bon, après, je trouve le film assez convenu et classique, mais c'est ce qui, je trouve, est devenu un petit peu une espèce de leitmotiv depuis maintenant quelques longs métrages chez Disney, en tout cas dans la firme d'animation. On a la sensation que les films se ressemblent un petit peu tous, qu'ils sont des scénarios un peu interchangeables et qu'on y grève certaines thématiques qui sont un petit peu des passages obligatoires, notamment la thématique de la famille qui devient tellement omniprésente dans tous les Disney que parfois on a un peu la sensation qu'il n'y a plus d'autres choses à raconter, ce qui est un petit peu dommage. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que Nguyen et Hall arrivent quand même à construire un univers qui va puiser des références qui sont assez surprenantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Je veux dire, on n'est pas dans un truc qui va aller chercher du côté des contes ou du côté des légendes. Là, on est carrément dans l'espèce de SF pulp des années 50-60 américaines, des trucs hyper référencés que seuls vraiment des gros adeptes vont réussir à dénicher. Donc c'est plutôt intéressant de les voir aller dans cette direction, même si, encore une fois, c'est bon de le rappeler, ça reste très classique comme film. Je veux dire, le parcours dramatique des personnages, l'envergure du décor, tout ce qui est « généré » entre guillemets autour de ce voyage qui devrait être extraordinaire et qui finalement est assez classique par de nombreux aspects, ben, ça marche sans forcément révolutionner le genre. Après, je pense clairement pas que c'est l'ambition des deux réalisateurs. Je pense que leur objectif, c'est plus de raconter une histoire simple, un petit conte, un peu dans la période de Noël, qui va réussir à embarquer les spectateurs ça marche. On se demande ce qu'il se passe dans la tête de Disney pour voir le long métrage annuel de Noël débarquer directement sur sa plateforme. Mais bon, j'imagine qu'au vu des derniers cas de figure et de certains films qui ne cherchent même plus à faire d'efforts, il faut s'attendre à ce que cela soit récurrent dans les années à venir. Ainsi, le film de Nguyen et Don Hall débarque directement dans nos chaumières pour un moment de cinéma rappelant une certaine époque du divertissement américain, convoquant des grands modèles du genre de la littérature pulp, en passant également par un certain Joe Dante, pour un moment de cinéma assez classique. Mais qui marche plutôt bien dans sa catégorie. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Kui Nguyen. Alors c'est très rare parce que tout de même, là, on est sur un film d'animation de Disney qui n'a qu'un seul scénariste. Et Dieu sait que la plupart des films de Disney ont une tripotée absolument phénoménale de scénaristes qui accompagnent le projet. Donc c'est plutôt à souligner. Nguyen, son objectif, c'est avant tout de reprendre les thématiques qui brassent ses précédents films où il a été en tout cas scénariste. Son objectif, c'est parler de la famille. Donc ici, il le fait par le biais notamment de la relation conflictuelle entre un père et son fils qui va être retranscrit sur deux générations. On va avoir deux générations qui vont s'affronter avec à la fois le personnage de Searcher et de son fils qui vont devoir un petit peu on va dire mettre les points sur les i par rapport à l'avenir de l'un. Et de l'autre côté, on a donc Searcher qui va se retrouver face à son père, qui va redécouvrir. Et à partir de là, l'objectif c'est justement de montrer à quel point les conflits générationnels ils se répercutent au fur et à mesure des années. C'est une thématique plutôt intéressante, même si, je dois avouer, et là c'est le gros point noir que j'ai à mettre sur la structure globale du film, je trouve que tout va trop vite. Dans le sens où c'est super d'avoir cet univers-là, c'est très intéressant d'avoir l'amplitude dramatique que ça va développer par rapport à toutes les thématiques écologiques et sur le fait de simplement se rendre compte que la planète elle peut survivre sans nous. Si on n'était pas là, ça irait beaucoup mieux. Bah tout va trop vite. On est sur un film de 1h40, donc vous enlevez le générique, on est plus sur 1h25, 1h28, c'est très court. Et il se passe énormément de choses, je trouve, dans ce film. Et vraiment, je trouve que Nguyen n'arrive pas à tout développer. Il jette beaucoup de choses devant nous, comme si c'était acquis. Et du coup, ben, nous, en tant que spectateurs, on est en train de se dire, c'est vachement bien. Mais où est la profondeur Où est l'ambiguïté qu'on devrait avoir devant ce genre de récit et qui devrait pousser le spectateur à un peu plus interpréter ça ben, On l'a pas. Et du coup, je trouve le film assez frêle. Mais j'avais déjà ce reproche à faire sur Encanto, que je trouvais assez lisse finalement, en termes de propos, de thématiques et surtout de, de construction. Et j'ai de plus en plus l'impression que c'est ce qui pêche un petit peu chez les scénaristes de Disney. Cette proportion à vouloir raconter plein de choses, mais qu'on leur oblige à rentrer dans un petit moule où le film ne doit pas faire plus d'une heure 28 générique non compris. Nguyen propose une aventure prenante, un récit qui parvient avec une vraie justesse à nous embarquer dans les péripéties d'une famille qui a besoin de se confronter à la dureté d'une jungle souterraine pour recréer du lien les uns avec les autres, rappelant fortement la base du scénario de Raya. On aura tout de même la sensation que le parcours dramatique est un peu trop réduit, au profit d'un voyage plutôt graphique que dramatique, mais le scénariste réussit tout de même à jouer avec des archétypes du genre assez amusants pour concevoir un tout qui évidemment ne veut jamais être plus qu'une bonne petite aventure cinématographique entraînante et amusante à la Jules Verne. En termes de mise en scène, il n'y a pas grand-chose à dire. Hall et Nguyen maîtrisent l'ensemble du film. Je trouve ça encore plus impressionnant au fur et à mesure que les films avancent à quel point le réalisme des textures arrive aussi à se coupler à une envie de vouloir proposer des choses qui, graphiquement parlant, sont assez audacieuses. Ici, je trouve l'univers souterrain absolument phénoménal. En termes de couleurs, en termes de textures, en termes juste de rapport entre les personnages et le décor, il y a un travail qui est assez fascinant. Parce que tout du long du film, on a l'impression que ce pas toujours les mêmes textures qui sont employées entre les personnages et ce qui les entoure. Ce qui donne un espèce de rapport conflictuel qui va peut-être dans cette optique justement de montrer à quel point ces deux univers, ils évoluent un peu chacun dans leur coin. C'est-à-dire que si on regarde vraiment le monde des humains, il y a un côté je dirais pas non plus hyper réaliste, mais dans le sens où les textures, le travail de la peau, le jeu autour des différents outils qu'ils vont utiliser, ou même des, des légumes ou des choses comme ça, il y a quelque chose de très organique, de très palpable. On a presque l'impression de voir par moment des vraies images. Et dès qu'on va rentrer dans cet univers souterrain, j'ai la sensation que les textures sont beaucoup plus bariolés, déjantés, que c'est des objets qui n'ont pas vraiment de logique par rapport au côté terrestre qu'on a d'habitude. Et du coup, je trouve que ça amène quelque chose qui est en opposition quasi complète constamment, mais amène du coup peut-être une réflexion que j'attendais pas forcément en termes d'esthétique sur ce genre de film, et qui, je trouve, fonctionne très bien. Après, encore une fois, c'est assez convenu, ça ressemble à ce qui a été fait auparavant, mais ça marche et c'est beau le choix d'un graphisme, toujours assez marqué quant au profil des personnages, permet à Hall et Nguyen d'encore bien jouer sur les relations des personnages et surtout de créer des protagonistes avec des visuels marqués et qui donnent surtout beaucoup de charisme à ces différents protagonistes. Comme évoqué avant, le jeu avec les décors aussi fonctionne très bien, apporte une identité propre au film, et rappelle beaucoup, comme évoqué avant, les récits pulp sous forme de BD que l'on pouvait trouver dans les années 50 et 60, qui ont inspiré des séries télévisées, et qui ont su parfaitement retranscrire une certaine ambiance SF que l'on retrouve bien ici, au cœur d'un film rythmé et prenant. En termes de casting, alors personnellement de mon côté du coup, là j'ai plus voulu me plonger dans la VF, euh, c'est dommage parce qu'on trouve pas la liste des doubleurs sur internet, potentiellement aller sur Disney, mais à chaque fois c'est un peu squeezé par le fait de passer sur un autre programme. C'est un petit peu dommage parce que je trouve l'ensemble du casting vocal particulièrement bon. J'ai trouvé les doubleurs vraiment excellents, je trouve qu'ils s'investissent pleinement dans leur boulot. Comme le précise à chaque fois Renan, il dit vraiment qu'il y a un travail de la part de Disney France sur trouver les bons doubleurs et pas forcément utiliser tout de suite des star talents. Je trouve que ça ressort encore une fois. Ça ressort notamment dans le choix de Searcher, qui est une voix connue, mais connue des fans est connu aussi si on est adepte de VF. Et je trouve que cette voix en particulier fonctionne extrêmement bien. Bruno Shoel est excellent dans le rôle de Searcher, l'acteur apportant énormément par le charisme évident de sa voix, qui donne à ce personnage une force et une intensité durant chaque scène. Au bout du compte, Avalonia L'étrange voyage, ou Strange Worlds, est un film qui fonctionne super bien, et encore une fois, et c'est bien triste, je regrette de ne pas avoir vu au cinéma. Je pense que le côté méga-trip où on se retrouve dans cet univers souterrain à se balader avec les personnages et à vivre une super aventure, ça mériterait d'avoir sa place sur grand écran. C'est vraiment dommage de voir Disney de plus en plus plomber des films qui ont un vrai potentiel en salle. C'est dommage. Je sais bien qu'il y a le fait de pouvoir les exploiter en plateforme de streaming, mais il y a aussi le fait que tout simplement, voir ce genre de film sur grand écran, c'est pas la même émotion que le voir chez soi. Donc... Euh pour autant, Avalonia, euh, le voyage extraordinaire. Non, Avalonia, l'étrange voyage. Avalonia, l'étrange voyage, que je ne me plante pas. Euh, de Don Hall et Queen Guillen, ça reste bon. Ça reste vraiment bon. Mais c'est dommage que ça soit uniquement à la maison. C'est encore une fois bon que ça soit en salle. Et bah, j'aimerais bien que ça revienne en salle. Les Disney, ça nous manque en salle. A plus